Depuis la première photographie en 1827, les images n'ont cessé de prendre une place de plus en plus importante dans nos vies. Qu'il s'agisse des photos prises par nos smartphones que nous retouchons avant de les partager, des appareils d'imagerie médicale indispensables au diagnostic des médecins, la supervision dans les usines et leurs chaînes de fabrication ou encore des progrès incessants de l'astronomie grâce aux télescopes spatiaux, le traitement d'images est devenu incontournable et la quantité de données à traiter est en constante augmentation. Dans ce MOOC, vous apprendrez à manipuler les algorithmes et la programmation des opérations élémentaires du traitement d'image Le filtrage, le rehaussement, ou encore la suppression du bruit. À travers un parcours pédagogique complet et grâce à des outils innovants de programmation Python en ligne, vous pourrez vous initier aux techniques de base du traitement d'image. Ce MOOC vous est présenté par deux enseignants-chercheurs spécialisés dans le traitement des images, Yann Gavet et Vincent Mazet. Vous avez des connaissances en programmation Python et vous souhaitez les appliquer au traitement des images Que vous soyez un étudiant ou un professionnel, ce MOOC vous permettra d'acquérir les fondamentaux dans ce domaine.